Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us par HBO puisque ça y est, l'acteur pour incarner Joël aurait été sélectionné. C'est la grosse bombe de la soirée et clairement, on va vous le dire tout de suite, c'est à prendre avec d'énormes pincettes étant donné que l'information vient du site The Illuminati qui n'est pas non plus le site le plus réputé Pourtant, ces derniers semblent vraiment très sûrs d'eux et ils annoncent sur leur site qu'ils sont en mesure d'annoncer en exclusivité que le rôle de Joël aurait été proposé à l'acteur Maher Shala Ali. Pour le moment, l'acteur n'aurait pas encore confirmé, le contrat serait en attente de signature, mais la production de HBO aurait fait le choix de proposer ce rôle à cet acteur après le refus de Matthew McConaughey que l'on a pu voir par exemple dans le film Interstellar. Si la rumeur s'avère être vraie, nul doute qu'elle va faire énormément débat et malheureusement on a pu voir déjà des retours assez négatifs sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de fans s'attendaient à un casting très proche du, des personnages que l'on a pu voir dans le jeu de Naughty Dog. Nombreux sont ceux qui avaient d'ores et déjà en tête un casting de rêve avec Hugh Jackman qu'on a pu voir dans Logan ou dans X-Men ou encore de Josh Brolin qu'on a pu voir dans No Country for All Men, Deadpool 2 ou plusieurs films du MCU. De notre côté, nous restons très sceptiques sur la rumeur que clairement on a du mal à, à croire, mais aussi sur le choix de l'acteur, outre le fait de sa couleur de peau qui pour nous n'est pas un problème puisque euh, un acteur black peut très bien incarner un acteur blanc, tout comme un acteur blanc peut bien incarner un personnage black. On pense d'ailleurs à Samuel L. Jackson qui incarnait parfaitement le rôle de Nicky Fury dans le MCU. La couleur de peau n'est selon nous donc pas un problème, bien au contraire. Mais là où on est un petit peu plus dubitatif, c'est que l'on a vraiment du mal à retrouver des traits physiques euh, chez Mahershala Ali, que ce soit les yeux le nez, la forme du visage ou même la posture en global il est vrai que l'on a un peu du mal à retrouver Joel dans cet acteur alors après bien entendu grâce à la magie du cinéma et du maquillage tout est possible rien qu'avoir le casting de Uncharted où on a réussi à faire de Mark Wahlberg un Victor Sullivan, tout est possible mais en tout cas c'est vrai que ce, ce choix là risque de faire débat si cela vient à se confirmer pour le moment ni l'acteur concerné ni HBO ont réagi à cette rumeur on rappelle quand même que Mahershala Ali est quand même une figure montante d'Hollywood et que ce dernier est connu pour avoir incarné le rôle de Remy Danton dans House of Cards et que prochainement il va rejoindre le MCU en incarnant le chasseur de vampires Blade dans le film du même nom c'est un acteur qui a été deux fois oscarisé donc c'est quand même quelqu'un qui pèse dans le game comme on peut dire. Mais il est vrai que le choix peut être surprenant, qu'on aurait beaucoup voulu voir Matthew McGonaughey dans le rôle de Joël et que tout cela surtout n'est pas confirmé, donc restez à l'écoute sur Naughty Dog Mag puisque vu l'ampleur de la rumeur, il est certain qu'on risque d'avoir des informations dans les prochaines heures ou les prochains jours pour avoir une confirmation ou un démenti. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, bien entendu, s'il vous plaît, dans les règles, euh, vous le connaissez, pas de racisme, pas etc, on a commencé à avoir des choses assez abjectes sur les réseaux sociaux et on ne laissera pas passer, chaque commentaire sera supprimé et son utilisateur banni si vraiment vous vous abusez sur les commentaires puisque ce n'est pas nos valeurs.